Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey, avant de commencer la vidéo, je tenais, je tenais tout d'abord à vous remercier Parce qu'en fait, euh, mardi passé, sur passé, on a atteint les 1000 abonnés et c'est vraiment super pour la chaîne YouTube Donc avant de continuer également, je tenais à euh, dire à Black Kid Light qui m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo sur comment modéliser un personnage cartoon sans utiliser d'image de référence Que j'ai déjà fait cette vidéo vu euh, ce que je n'ai pas encore posté. En gros, c'est une série de 8 vidéos, bien 9 au total, que j'ai déjà fait, mais je la posterai après cette série de vidéos. Donc, cette série de vidéos sera assez fun, parce qu'en fait, j'ai décidé de reprendre un concept de console de jeux vidéo qui a été réalisé de base par l'artiste euh, Johan Larson. Voici son installation. Il est vraiment super doux ce gars. Alors, il a décidé de faire un concept euh, basé sur... Euh, ce style en fait que je trouve vraiment super cool donc je vous invite à euh, vous rendre aussi sur la station à vous abonner parce que il faut le faire parce qu'il est super cool ce mec parce que moi même je sais pas son niveau euh, et j'ai décidé de reprendre ce concept en utilisant le logiciel préféré blender euh, et donc j'ai déjà réalisé toute la série de vidéos euh, à la fin de la formation, du moins de la petite série, vous devriez être capable de réaliser ceci. Le rendu, je l'ai fait avec Eevee, donc ne vous inquiétez pas que, que Cycle va bouffer le, vos ressources, les ressources de vos machines. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est avec Eevee, donc c'est relativement rapide pour le rendu. Et je pense que c'est tout niveau présentation. Donc cette série sera beaucoup plus basée sur l'utilisation de la donne euh, loop tools. On va beaucoup l'utiliser parce que cette donne il est vraiment super cool euh, Moi personnellement je le trouve super cool Et je me dis même qu'on doit l'intégrer directement dans Blender que tu veux de le laisser qu'il faut activer et tout ça. Mais c'est pas grave, c'est facile à activer. Et donc, on va réaliser cette manette de jeu vidéo et on va l'animer. Le plus important, on va animer. Et donc, je vous donne rendez-vous euh, tout de suite pour commencer l'atelier. Ciao